Mais euh, pour la bonne cause, là, je me suis dit que c'est la, la seule, la seule façon, si on veut avoir de l'impact. Que les gens puissent se dire, voilà, ce crapaud, bah, c'est une posture, c'est quelque chose, ça peut aider à faire bouger le monde. Pour moi déjà, c'est vrai que ça a été un travail énorme, ce dernier bouquin, le manifeste du crapaud fou. Et euh, je pense qu'il a vraiment une, une, une portée.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 Ça fait 20 ans qu'on a des rapports du GIEC et tout ce que tu veux, on n'a pas besoin de plus d'évidence, tout est là sur la table, mais ça ne bouge pas. Donc le problème, il est ailleurs. C'est que les gens se disent, ce n'est pas mon problème. C'est le problème du GIEC, des politiques, des ONG. Et ensuite, pourtant, on voit bien que ça va nous arriver dessus. Donc après, on s'est dit comment on peut provoquer ce changement de regard. On va dire que c'est un tsunami, parce que face au tsunami, chacun doit faire un travail à la fois intérieur et extérieur pour savoir sur quoi il peut s'appuyer et très vite chercher des alliances. Et donc on est parti, une... c'était ça la feuille de route. Hein. Et on s'est dit, lui, mathématicien, il va faire le push scientifique en m'amenant tous les... les grands noms de la planète pour que je puisse les interviewer. Et moi, de mon côté, avec ma trajectoire d'abeille qui entraîne et qui occupe des projets, je vais accélérer le changement en prenant les jeunes, tout ce qui est déjà du côté des opérateurs, des gens qui font, pour les emmener en connexion avec les deux niveaux. Comme ça, on, on fait des tunnels de compression. Tu vois, l'idée étant de se dire les tickets for Change, les WeShare, tous ces jeunes-là, ils ont vraiment une capacité de changement, mais ils ne sont pas articulés sur les gros sujets de la planète. Donc si on arrive à articuler les deux, on va gagner euh, en temps. Donc ça sera transgénérationnel, il faut que les 18 ans bossent avec les 75 ans, et qu'on ait tout le monde dans la chaîne avec des stewards. Dans mon esprit, les stewards, c'était des gens de mon âge, qui ont de l'argent, des ressources ou de l'intelligence déjà d'expérience, et qui peuvent guider les jeunes. Voilà. Mais en fait, c'est là que c'est intéressant. Quand j'ai commencé, on pensait que c'était le tsunami planétaire, l'écologie. On était en octobre, en novembre, qu'est-ce qui se passe Trump est élu. Et là, donc, euh, panique, euh, j'étais à San Francisco, on se demandé, mais qu'est-ce qui, qu est qui, qu est qui est quel est le problème quoi On ne comprend pas. Et là, très vite, on a enquêté, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un énorme travail de big data avec un sinistre personnage qui s'appelle Bannon, qui est le numéro 2 de Trump à l'époque, qui possédait alt-right euh, Breitbart, c'est une agence complètement, euh, complètement dingue, euh, néo-nazi, qui fait des fake news, donc des informations fausses qui sont à tendance complètement raciste, tout ce que tu veux, extrême droite. Et ensuite, ils s'est servi d'une boîte de Big Data qui s'appelle Cambridge Analytica, qu'ils possèdent aussi. Et avec ça, ils ont complètement truqué les élections. C'est-à-dire qu'ils balançaient sur Facebook des fausses news à qui euh, étaient capables de les entendre. Parce que grâce à la boîte de Big Data, ils savaient ce que les gens avaient comme préférence. Donc, s'ils ont détecté que tu es légèrement inquiet, anti-libéral, ils t'envoient un truc comme ça, etc. Et donc, ce truc-là, avec très peu d'argent, ils ont complètement euh, fait basculer des « swing states », des États qui justement, où il y a beaucoup de gens qui doutaient. Quand j'ai vu l'ampleur du truc, je me suis renseigné bien sûr, avec Cédric et puis tous mes réseaux de hackers, et on s'est rendu compte que ce deuxième tsunami était extrêmement dangereux. Il menaçait la démocratie, en fait. Parce que les gens, dans Facebook, ils ne regardent que les likes de leurs copains. Donc, on reste dans des silos communautaires. Et chacun se renforce dans son silo. Du coup, la démocratie n'est plus transversale, où tout le monde peut discuter, c'est chacun dans son silo, et c'est les uns contre les autres, tu vois. Donc Tim Berners-Lee, le père de l'Internet, a écrit un, un manifeste en mars en disant qu'il était très inquiet pour son bébé, et qu'il pensait qu'on avait cassé le jouet de la démocratie. Donc voilà, je ne sais pas pour faire court, mais c'est vraiment ce deuxième tsunami qui était le, la post-vérité, l'information, l'Internet qui était complètement gangréné, qui m'a semblé encore plus dangereux. C'est le problème d'abord de, de la démocratie. Donc, c'est le problème des fractures sociales, identité, délaissés pour compte, etc. Donc, c est, c est, on va dire, c'est. Le troisième, il est plus techno. C'est plus pour les gens qui ont déjà plein de machines chez eux. C'est plus un message par rapport aux ingénieurs et par rapport aux GAFAM, par rapport à ces choses-là. Le deuxième, c'est beaucoup plus par rapport à l'information, par rapport aux news, comment on se renseigne, est-ce qu'on a des médias aujourd'hui de qualité et de confiance, tu vois. Et le troisième que j'ai trouvé entre temps, c'est parce qu'avec Cédric, je m'intéressais aux questions d'IA, intelligence artificielle. Algorithmes, robots, je voulais comprendre. Donc, grâce à lui, j'ai vraiment, vraiment fait un raccourci pour rencontrer des gens très, très, très pointus là-dessus, lire des tas de bouquins. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait devant nous quelque chose qui pouvait être fantastique, mais qui pouvait être aussi très dangereux. Et en fait, pour reprendre Sir Peter Glockman, qui est le conseiller du Premier ministre néo-zélandais, le spécialiste de la question de la science à l'échelle de la planète et de sa place dans le politique, le mec, il m'a dit Tan, en fait, le génie digital est sorti de sa bouteille. Voilà. Tu vois, Aladdin, la lampe. Le génie est sorti. Sauf qu'on ne sait pas qui contrôle ce génie, on ne sait pas exactement comment il apprend, et vous êtes au courant que la nouvelle IA, avec le machine learning, elle apprend toute seule. Donc ça veut dire qu'avant, on avait des machines qu'on arrivait à maîtriser parce qu'on leur donnait les règles, la grammaire, le solfège, et la machine appliquait les règles. La nouvelle IA, elle apprend toute seule. Elle avale toutes les datas et elle fait ses propres corrélations, on ne sait pas comment. Et à la fin, elle trouve les corrélations qui font que ça, c'est un chat, ça c'est facile, c'est des images. Et puis après, elle va commencer à détecter que ça, c'est un terroriste ou ça ne l'est pas, etc. Donc tant que c'est, euh, si tu veux, une machine euh, purement euh, sur des trucs de reconnaissance d'images, ce n'est pas très grave. Mais si ça commence à rentrer dans les voitures, euh, dans ton téléphone portable, dans tout ce que tu fais, on peut se demander à la fin comment comment tu, tu reçois l'information et comment tu es finalement analysé, décortiqué, manipulé par la machine. Et donc le point n'est pas de rejeter l'IA, surtout pas, c'est de dire il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Donc on est dans une société du code aujourd'hui, donc si on ne connaît pas le code, on ne sait pas comment ça fonctionne, là il y a un danger, parce que c'est vrai que la, la boîte noire, elle te, elle te manipule à ton insu. Donc si tu veux, pour, pour être très clair, je ne veux pas non plus faire l'alarmisme. J'ai horreur de ces films de science-fiction où on voit des robots qui remplacent les hommes, etc. Non, ça ne sera pas ça du tout. Si tu veux, aujourd'hui, l'IA, si, si je paraphrase Yann Lequin, c'est le patron de l'IA de Facebook, et un ami de Cédric, depuis 30 ans, il était sur les machines learning et, et les le réseaux neuronaux. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que l'intelligence, c'est comme un gros gâteau. Donc l'intelligence la plus profonde, la génoise, c'est l'intelligence des animaux et des hommes. C'est celle qui permet de se remémorer des choses, d'interpréter, de se souvenir, et qui permet de se mouvoir et d'être capable de s'adapter à toute situation. Et ça, c'est l'intelligence innée, qui est animale quelque part. Ensuite, il dit l'IA telle qu'elle est aujourd'hui, c'est juste le glaçage du gâteau. C'est-à-dire que l'IA telle qu'on l'avait pratiqué avec les premiers modèles, c'est l'épaisseur du glaçage. Et la nouvelle IA, machine learning, c'est la cerise sur le gâteau. Donc en gros, on est très loin du compte. Ou dit autrement, le, les machines actuellement ont à peine l'intelligence d'une souris. Plutôt proche d'un verre d'ailleurs. Et rien que pour faire tourner ça, ça bouffe l'énergie d'une ville de 10 000 habitants. Donc il euh, y a peu de chances que les machines demain puissent nous remplacer. Euh, voilà, donc ça je le mets de côté, c'est n'est pas, pas ça le point. C'est vraiment de dire aux gens, attention, votre téléphone portable c'est tout de vous. Votre voiture demain aussi. Et vos recherches sur Internet. Donc soyez conscients que si vous ne voulez pas vous faire manipuler, vous pouvez soit vous protéger, soit faire attention à ce que vous mettez en ligne. Et ensuite, surtout, faites attention à vos enfants. Expliquez-leur bien ce qui se passe quand ils jouent, ils like, etc. C'était etc. une curiosité au départ. Quand je suis parti avec Cédré, qui est Florent, alors Florent, euh, on, on est très similaires dans la pensée. Lui, c'est l'éditeur fou qui avait trouvé aussi bien Virginie Despentes, c'est lui qui l'a produite, que les Daï-Lama. Donc tu vois, les extrêmes entre les deux, entre Baise-moi et Daï-Lama, c'est quand même drôle. Et en fait, cet homme-là, on est dans les mêmes recherches. D'existence d'être, tu vois, donc méditation vipassana, très dans le spirituel, etc. Et lui, quand je l'ai rencontré, il m'avait dit que sa collection, il voulait faire un truc sur le scientifique, le durable et le spirituel. Croise les trois. Donc il a, il a créé une mise en édition pour ça. Et dès qu'on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un, un truc, moi, développement durable, Cédric, euh, plutôt, euh, on va dire, scientifique, et puis euh, Florent, plutôt côté spirituel. Et moi, j'étais quand même très engagé dans le spirituel déjà. Et donc l'idée pour moi, c'était de, déjà de, de faire un bouquin avec lui. Je ne savais pas du tout qu'on serait 34 à la fin, au fait. On est 40, même plus que 40, maintenant on est 200. Mais au début, quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée de ce qu'on allait faire. C'était comme d'habitude, j'ai foncé. Donc j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à dire plein de trucs. Et puis à un certain moment, j'ai commencé à poser les bases de l'équation. Ces trucs m'aidaient à réfléchir. Donc un peu comme, un, comme deux chercheurs en, sur une question fondamentale, comment est-ce qu'on fait pour que le monde aille mieux Tu vois, c'est une question énorme. Hein. Et euh, moi, je me suis dit, de toute façon, c'est forcément un travail intérieur pour moi. Et il faut que je trouve une manière de relier ce que je ressens en moi avec ce qui se passe dehors. Et donc je suis partie sur la piste des neurosciences avec euh, le truc sur le cerveau, tout ce qu'on fait actuellement pour améliorer le cerveau. Et du coup, ben, tu vois, tous les morceaux sont greffés petit à petit. Donc moi, ce que ça m'apporte aujourd'hui, d'une part, j'ai mis euh, vraiment tout ce que j'ai à dire dans ce bouquin, je crois, vraiment. J'ai même fait un chapitre spécial sur euh, ce qui se passe dans ma tête quand je fais de l'apnée, prouvé par des neuroscientifiques. Euh, et ils ont pris une, une personne, Guillaume Neri, qui est le champion français d'apnée, qui descend en 129 mètres. Ils l'ont mis dans le scanner, dans l'IRM fonctionnel et tout ça. Et ils ont démontré que dans ce cerveau, il y avait des améliorations qui se passaient, de la même manière que chez Mathieu Ricard, quand il médite. Et partant de là, on a commencé à se dire, mais si on pouvait faire ça avec des gens qui sont hyperactifs, euh, les autistes, et montrer qu'on les aide à améliorer leur cerveau, ça devient génial. Ça veut dire que tu prouves scientifiquement, on va dire, que ça vaut le coup de faire la méditation ou du yoga. Et du coup, ça évite de prendre du Prozac et, et tout le reste. Et, et voilà, donc il faut passer par le, la conviction scientifique pour faire bouger les occidentaux. C'est comme ça, mais. Donc avec les délais, Lama, on s'était dit depuis longtemps, il faut que les scientifiques bossent avec les, les gens qui sont dans le spirituel pour prouver que ce qu'on raconte a un sens. Donc tu vois tous ces petits bouts mis ensemble, moi ça me, ça me plaisait vachement parce que j'ai ma partie curieuse, expérimentale et je mettais donc à plat tout ce que j'avais trouvé. Donc si tu vois, il y avait trois niveaux dans, mon, dans mon, ma réflexion, il y avait l'objectiver ce, ces trois tsunamis et bien expliquer aux gens ce qui arrive là-dedans. Donc ça, c'est quand même des, des tonnes de trucs que j'ai lus hein, pour bien comprendre ce qui se passait dans l'IA et tout ça. De la même manière que pour comprendre la post-vérité, bon je me suis tapé des, des, des chroniques de tous les pays du monde pour comparer ce que les gens disaient et puis j'entendais toujours un peu la même chose quand même, c'était vraiment euh, assez inquiétant. Et puis donc, euh, donc Tsunami. Deuxième, c'était euh, comment, quel modèle, euh, comment faire décoller les, les startups, on voit bien, on fait, des, on fait des, des compétitions, tout ça, pour faire décoller des entreprises, mais comment faire décoller des initiatives locales, quel modèle, pour que des Ticket for Change puisse s'adresser à, ce, à ces tsunamis là Donc, je me disais... Euh, euh, on y va comment? Euh, Est-ce que je vais recruter du monde? Je vais les coacher? Euh, Est-ce que je fais euh, une levée de fonds? Est-ce que je fais euh, venture capitaliste? On trouve des ronds et on fait, on fait des business plan competition, Et en fait, très vite, je me dis, c'est pas ça que je veux faire. Je vais juste appeler mes meilleurs potes, les gens en qui j'ai plus confiance. On va se mettre ensemble et on va voir comment, ensemble, on peut accélérer le temps. Parce que l'enjeu, c'était d'accélérer la poussée de ces, ces jeunes pousses en direction de ces, ces grands, de grands défis, tu vois. Et le modèle est apparu après. C'est en avançant qu'est apparue cette idée complètement folle que les vieux de 75 ballets allaient nous éclairer avec leurs connaissances et sachant de leur de leur point de vue, tous les obstacles qu'il faut lever, le réglementaires et tout ça, et les jeunes avec leur fougue, qui partent dans tous les sens, qui donnent nuit debout à les indignes anonymes, tu vois, donc tu les as partout, partout, partout, et de se dire ça, ça va pouvoir rentrer ensemble et puis faire quelque chose, voilà. C'était ça le pari. Mais ça s'est fait vraiment sur le tas. Quand j'ai fait le séminaire des treilles en, en, en avril, c'est parce que un des collègues de l'initiate qui était euh, Olivier Lebel, qui était le patron de Médecins du monde et de Médecins sans frontières, euh, dans la Croix-Rouge, pardon, il avait démissionné pour s'occuper de la même chose à peu près au même moment en octobre, et il m'avait dit, moi je veux mettre le, les outils collaboratifs au service des ONG, de il avait appelé ça Proximus. Il m'avait appelé en me disant, Tan, tu connais ça, tu peux m'aider, alors j'ai dit, ouais, je vais réfléchir et tout. Il y a un certain moment, il me dit, j'adore le crapaud fou, je peux vous aider, je peux vous envoyer au séjour des Trails une, une semaine entière prise en charge par la, par la fondation, où vous serez logés, nourris dans un endroit magnifique, avec une maison individuelle et tout, avec des piscines et tout, vous allez vraiment bien pour réfléchir. Et je ne savais pas du tout ce que c'était On est allé Et donc avec les 34 batraciens qui n'avaient jamais vu un truc pareil, on se retrouve avec euh, là où il y a Michel Serre qui a fait des poèmes, il euh, y, y a des pièces euh, d'art, il euh, y a même du Picasso qui se balade là-dedans, tu vois. Mais c'est un endroit extrêmement bienveillant. Ils nous ont bichonné, ils nous ont fait des super plats, ils nous ont vraiment laissé travailler tranquillement. Et du coup, ça a vraiment créé cette cohorte euh, en une semaine. Dans les 34, il y avait Mathieu Baudin que tu connais, il y avait Ticket for Change, We Il y avait des gens euh, très âgés, 75 ans, qui avaient fait l'Europe avec Jacques Delors. Il y avait des scientifiques de haut niveau, il y avait des data scientists, il y avait des neuroscientifiques qui travaillent sur le cerveau des autistes et des Asperger. J'avais aussi, voilà, j'ai mis une grosse diversité de batraciens. Et pendant une semaine, on a appliqué cette méthode, c'est-à-dire que on a fait cohorte. Ça veut dire que l'agenda, il n'y en avait pas. Et alors, c'était étonnant parce que j'avais laissé ça aux mains de mes jeunes qui avaient fait nuit debout, etc. Tu connais ces, ces, ces, ces mouvements-là, les barbares et tout. Et en gros, ben, pendant les, les premiers jours, il n'y avait, avait rien à l'argent. Hein. Sauf que moi, j'ai expliqué les tsunamis, j'ai fixé le cap. J'ai dit, voilà, dans. Le radar, il y a les trois tsunamis qui arrivent, et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser maintenant. Maintenant, on, on va d'abord apprendre à se connaître et tout ça, donc il y a eu vraiment beaucoup de travail pour se synchroniser. Et du coup, chacun a partagé ce qu'il avait à apporter, ses peurs, ses forces, ses faiblesses. Et c'est à partir de là que le groupe s'est senti vachement euh, puissant. Et du coup, ils ont repris tout le boulot que j'avais fait pendant six mois. Parce qu'en fait, l'histoire du crapaud fou a commencé en octobre et le séminaire a eu lieu en avril. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé toute ma recherche pendant six mois, et euh, j'aurais montré moi ce que je voyais, les questions que je me posais, et je pensais que ça allait faire euh, avec eux trois pages de conclusion du bouquin, en fait. Et en fait, pas du tout. C'est l'affaire ce qui s'est passé. Mon récit est devenu un tiers du bouquin. Le manifeste des 34 est devenu euh, le, le gros morceau, la génoise, au milieu. Et puis tout le détail des actions concrètes, c'est devenu la troisième partie avec une tonne de trucs. Et euh, je, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse un, un opus aussi gros. Tu verras, le milieu du bouquin, c'est les neuf cercles d'entraînement. Chacun y a mis ses petits encarts. Enfin, j'ai fait un gros travail après, comme toujours, hein, de, de digestion, etc. Et j'ai ré-ingénieré le truc pour avoir neuf cercles d'entraînement, donc chaque thématique. Et dedans, je mettais des encarts, des crapauds. Comme ça, les, les bouts de crapauds étaient tous différents, et ça permettait d'avoir une diversité, car ça respectait la diversité des, des apports de chacun. Et en même temps, il y avait un fil conducteur. C'est probablement un truc dans lequel j'ai tombé petite.